Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis bibliothécaire pour la Bibliothèque de Rosemont et dans le cadre du mois de la BD, je voulais vous faire une petite suggestion de lecture. Donc je vous présente la série en deux volumes. L'adoption, écrit par Zidrou et illustré par Arnaud Monet. C'était publié en 2016 chez les éditions Bambou. Ça raconte l'histoire d'un couple de français qui décide d'adopter une petite péruvienne la suite à un terrible tremblement de terre qui a dévasté sa ville. Donc euh, toute la famille accueille chaleureusement euh, la petite Kinaya, à l'exception du grand-père Gabriel, qui est un peu réticent face à cette décision, mais qui de fil et en aiguille va s'attacher à la petite. C'est une BD super touchante et remplie d'amour et la fin nous aussi en deux. C'est un dénouement vraiment bouleversant. Hein. C'est vraiment venu me chercher. C'est une lecture que je vous recommande fortement.